Donc bonjour, moi c'est Maxime Morinière, je suis ingénieur docteur, après un post-doctorat je suis devenu développeur informatique chez Octopus Mind. Et aujourd'hui j'ai pu vous présenter un sujet à propos de Jupiter Notebook, enfin le passage de Jupiter Notebook à Jupiter Lab. Et en fait j'ai été un utilisateur de Jupiter Notebook depuis quasiment, dès que j'ai commencé à faire du Python j'étais beaucoup sur Jupiter Notebook. Et je suis passé à Jupiter Lab dès la sortie de la bêta et en fait je ne suis plus jamais revenu au notebook. Et euh, donc, C'est ma première présentation centrée sur Python et je remercie les organisateurs de m'avoir invité euh, à parler aujourd'hui. Et Vous pourrez retrouver les slides à l'adresse euh, en bas. Donc, Je travaille chez Mind, c'est une société fondée à Nantes il y a 15 ans. On fait de l'analyse intelligente de données économiques et euh, donc, on est là parce qu'on on fait de l'open source, on bosse beaucoup en Python et aussi on fait du machine learning et c'est dur de faire du machine learning sans Python. Voilà, on est aussi sponsor de la Picon et il y a Alex à 16h30 qui fait une pré présentation sur Elasticsearch, vous pouvez aller, aller le voir. Donc, euh, pour cette présentation aujourd'hui, euh, au menu bah, ça va être une première partie sur euh, présenter un peu les itérations importantes qui ont permis d'arriver jusqu'à JupyterLab et ensuite une deuxième partie pour expliquer euh, pourquoi JupyterLab. Donc parce que en fait, Jupyter Notebook, qui est le prédécesseur de JupyterLab, euh, ça a eu un grand succès, et souvent certains disent que c'est le nouvel Excel. Alors, si c'est si bien, pourquoi faire JupyterLab Donc, je vais essayer de répondre à tout ça et de montrer à quoi ça ressemble. Et euh, enfin, une dernière partie sur quelques cas d'usage qui m'ont simplifié la vie pendant que j'ai utilisé Jupiter Lab. Voilà. Donc, euh, un petit avertissement je n'ai jamais participé au développement des outils dont je vais parler, mais j'ai beaucoup aimé les utiliser. Donc, je vais essayer d'être clair, précis et concis. Mais je ne pourrais sans doute pas répondre aux questions les plus techniques. Et euh, voilà. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des outils plus pratiques que ceux que j'ai utilisés pour faire la, la même chose. Ça m'intéresse. Ok. Euh, d'avoir peut-être, question de préliminaire. Sur, euh, qui a déjà entendu parler de Python Donc, quasiment tout le monde. Euh, donc, il l'a déjà utilisé Quasiment tout le monde aussi. Et qui l'utilise au quotidien Oui, voilà. Et ensuite, euh, Jupyter Notebook, qui l'a déjà. Voilà, donc beaucoup de monde encore. Et euh, bah, la même chose avec euh, JupyterLab. Qui connaît JupyterLab Qui utilise Ok, très peu. Donc, c'est euh, a priori, c'est une bonne. Une bonne euh, J'ai bien fait de présenter aujourd'hui. Ok, donc on va commencer par euh, un petit peu d'historique. Donc, euh, je vais essayer d'être bref parce que c'est pas forcément le plus intéressant dans, dans la présentation. Mais au moins, ça permettra de mettre les bases sur, euh, pour la suite. Ok, alors euh, Python, donc j'ai été assez surpris euh, d'apprendre, en fait, ça datait de 2001, je n'avais jamais regardé, mais c'est euh, presque 20 ans. Et IPython, euh, c'est euh, un, interpréteur, un interpréteur Python interactif, et on y trouve plein de petites sucreries qui manquent bah, à l'interpréteur Python euh, par défaut, et qui deviennent vite, vite euh, indispensables. Euh, D'abord, on a la, le fait qu'il y ait de la couleur, donc déjà, c'est quand même assez sympa, ça permet de plus facilement lire, notamment pour euh, les tracebacks. Ensuite, il y a l'autocollement complétion et de l'introspection. On a accès aux modules, aux classes, aux méthodes. Et côté introspection, on a aussi l'affichage de la doc avec un point d'interrogation en suffixe. Et deux points d'interrogation, ça montre le code source. C'est assez sympa. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, il y a le, donc, le, les commandes magiques, avec pourcent ou double pourcent. Donc, On peut aussi définir nous-mêmes. Il y a notamment pour son %run, c'est pour lancer un script Python depuis l'interpréteur, et aussi pour son %pdb, pour mettre, pour mettre en route type pdb, qui est lancé à chaque erreur rencontrée. En fait. On a également accès au shell, pour lancer des commandes comme si on y était. Donc, il suffit d'ajouter un point d'exclamation de, de, oui, au début de la, de la commande. Voilà. On peut même utiliser des commandes bash-basiques sans le point d'exclamation, c'est une partie des magies qui sont intéressantes. Et j'ai même entendu parler de gens qui utilisent Python comme Shell, donc personnellement je ne suis pas encore rendu là, mais c'est possible. Donc ça je vais passer un peu, c'est des petits exemples pour tout ça, vous pourrez trouver retrouver dans les slides. Donc maintenant le notebook. Qu'est-ce qu'on entend par le notebook En fait ça peut être deux choses, donc à la fois un document en format JSON, et aussi une application web qui permet de, de, de visualiser les notebooks dans un navigateur et d'interagir avec le document en utilisant ePython pour interpréter le code. Donc le document, c'est format, au format JSON, c'est des cellules qui peuvent contenir du code, donc avec une cellule d'entrée et une cellule de sortie, et aussi euh, du, du texte avec euh, des cellules Markdown. On peut y inclure des images, des liens, des vidéos, il euh, n'y a pas de souci. Et dans l'application web, on peut euh, lire ces documents, interagir facilement avec, donc faire tourner le code du cellule, modifier ce code, relancer la cellule. C'est voilà, vraiment interactif et on garde la trace de notre session dans un document qu'on peut sauvegarder et partager, et donc c'est très pratique et le notebook, lui, est apparu dans le projet Python à la base, en 2009. Donc, Ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'en final, rien n'empêchait d'utiliser le notebook avec d'autres langages. Euh, donc, Pas besoin d'avoir forcément Python. on pouvait aussi avoir d'autres kernels, et il suffisait d'utiliser un autre euh, kernel pour interpréter le, un autre langage. Donc c'est pas exactement tout à fait vrai, donc il y a un lien ici, je vais pas, pas expliquer tout ça, là, mais... Euh, voilà. Donc, il y en a quand même besoin un peu d'IPython. Et euh, il y a, en fait, il y a tout plein de kernels et c'est vraiment impressionnant. Donc, il y a du C, SQL, Ansible, Gnuplot, MATLAB. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc, c'est comme ça qu'en fait est né Jupyter en 2014 de la séparation du notebook avec IPython. Euh, donc, d'ailleurs, le nom Jupiter, ça vient de la contraction de Julia, Python et R. Donc, ça montre qu'on peut utiliser plusieurs langages avec l'outil. Et donc depuis le succès de Jupyter Notebook, c'est pas démenti, donc il y en a qui disent que c'est le nouvel Excel. Euh, et je pense que d'ailleurs, oui, la plupart d'entre vous, c'est vous ce qu'on a vu, là, vous avez dû commencer avec euh, Jupyter Notebook plutôt qu'avec Lab ou avec euh, Python. Ok, donc voilà pour la première partie. Euh, donc J'espère que ça a au moins mis en place euh, le contexte, et euh, on va passer au vrai gros morceau de la présentation maintenant. Alors, donc euh, JupyterLab, pourquoi faire donc, Je vais d'abord présenter les grandes motivations, ensuite la nouvelle interface, les nouvelles fonctionnalités, et aussi euh, parler de la nouvelle façon d'intégrer des plugins. Donc, tout d'abord, euh, quelles motivations euh, JupyterLab s'est développé pour remplacer à terme l'application web Jupyter Notebook. Alors, euh, alors, quelles sont les motivations alors que Jupyter Notebook, ça plaît à beaucoup de monde en fait, c'est de faire un Jupyter Notebook amélioré. Donc, L'idée, c'est de garder vraiment les mêmes briques de base qui ont permis le succès. Donc l'interaction avec les notebooks, l'accès à un terminal, à une console, à un éditeur de texte. Mais surtout, plus facilement interagir avec toutes ces briques de base et aussi améliorer un peu le design. Euh, un autre point, c'est la facilité l'ajout d'extensions. Je ne sais pas si c'est forcément plus simple à développer, mais c'est au moins plus extensible, le champ des possibles est un peu plus large. Euh, et après, donc, pour les développeurs qui développent euh, Jupiter Lab, c'est d'utiliser aussi des technos plus récentes, type euh, NPM, TypeScript, et de faire des choses aussi plus proprement dans les boutiques. Mais bon, là, je ne suis pas un expert, donc euh, je ne vais pas vous expliquer de quoi il en retourne exactement. Donc, le développement a commencé en 2015, je ne sais pas exactement précisément quand, mais euh, c'est en 2015. Et euh, c'est en février 2018 que JupyterLab est prêt à être utilisé en version bêta. Donc en lien, je mets l'article de blog qui en fait l'annonce. Euh, et euh, donc il y a quelques mois, fin juin 2019, on a vu la version 1.0 de JupyterLab. Donc là, en lien, j'ai mis la release GitHub de la version 1.0 parce que qu'il n'y a pas eu vraiment d'annonce dans des billets de blog et je trouvais ça un peu étonnant. Et donc maintenant, on est à la version 1.2 et une version 2.0 est prévue pour janvier. Ok. Donc à quoi ça ressemble Jupiter Lab Donc là il y a un exemple ici. Donc vous avez le menu en haut, euh, un panneau latéral sur le côté qu'on peut déplier et replier, et un espace de travail qui est modulable et qui peut contenir plusieurs onglets. Donc là j'ai vraiment zoomé pour que ce soit plus lisible. normalement l'espace de travail est quand même un peu plus grand que le, le panneau latéral. Euh... Donc là, en fait, on est sur la page de lancement, d'où on peut créer un nouveau notebook, ouvrir un, une console, un terminal. Vous voyez un peu les, les possibilités qui, qui défilent. Donc on retrouve vraiment toutes les briques habituelles de Jupyter Notebook. Voilà, après, on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs kernels. Euh, donc là, on pourrait avoir un kernel Python 2 Python 3, mais bon, maintenant, je pense que plus personne n'utilise Python 2. Donc plus personne ne devrait utiliser Python 2. Euh donc, euh, bah, je, je, au départ, je voulais présenter un peu la, la barre de menu, mais en fait, pas, au final, j'y vais presque, pas, presque plus jamais. Maintenant, je connais un peu les raccourcis usuels. Donc, euh, je vais un peu euh, bah, passer tout ça et aller directement au panneau latéral, qui est le, une chose qui devrait intéresser un peu plus les utilisateurs de Jupyter Notebook. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc, voilà, euh, c'est euh, sidebar en anglais, c'est pour ça qu'il y a ce gif. Là. Donc voilà, ça rend vraiment plein de choses super faciles d'accès, on conserve une, une vue sur notre espace de travail, on peut cacher et rendre visible ce panneau latéral avec le raccourci CTRL B, donc c'est vraiment super pratique. Voilà. Oups. Voilà. Donc on va commencer par le système de fichiers, donc c'est l'onglet qui est tout en haut dans le menu latéral. Donc il y avait déjà un onglet comme ça dans Jupyter Notebook, mais là c'est vraiment super pratique de l'avoir à côté de son espace de travail en même temps qu'on on a un notebook ouvert. Donc on peut facilement avoir accès à la création d'un nouvel onglet, de, pour un notebook, un une console, un terminal. Euh, créer des nouveaux dossiers, on peut aussi facilement se déplacer dans les dossiers, revenir en, à la racine. Euh, on peut sélectionner plusieurs dossiers fichiers, les renommer, les supprimer, les copier, les coller. Enfin, c'est super simple, super pratique, et franchement c'est enfin, je trouve ça vraiment, vraiment super beau. Ensuite, il y a le deuxième onglet, c'est pour les terminaux et les kernels. Donc, ça permet de fermer les terminaux ou kernels ouverts. C'est surtout pratique euh, si vous commencez à avoir pas mal d'onglets de, de notebooks euh, qui tournent en même temps. Et, et s'il y en a qui sont un peu gourmands en mémoire, on peut comme ça les, les tuer, euh, tuer d'un clic. Donc, C'est rien d'exceptionnel, mais bon, c'est quand même assez pratique et ça fait bien le taf. Ensuite, euh, donc, il y a aussi un onglet euh, commande. Donc là on peut avoir la possibilité de bah, chercher les commandes accessibles dans, dans le Jupyter Notebook. Et on peut même faire des recherches, donc aller chercher les, les raccourcis de la commande qu'on qu veut. Donc ça, ça peut être assez pratique. Euh, ensuite, il y a l'onglet Outils. Donc là, on, a, on peut facilement modifier les métadonnées de chaque cellule et aussi les métadonnées du Notebook. Donc Les métadonnées du Notebook, c'est en bas. Et aussi quand on fait des présentations, on peut choisir le, changer le type de la slide juste avec un petit, un petit menu. c'est assez, assez sympa aussi. Après, donc il y a un onglet il y l'onglet pour gérer les onglets. Donc c'est bah, pareil pas très bah, rien de bien fou, mais hein, ça, ça fait ce qu'on veut. Ça ferme l'onglet qu'on souhaite. Et donc attention, c'est pas comme, euh, ça ferme pas la session du kernel. Donc on, ça garde tout en mémoire. Ok, donc là on a vraiment bien avancé, donc je vais un peu montrer les nouvelles fonctionnalités, les choses qui m'ont beaucoup plu. Donc voilà, il je... y a peut-être des choses qui existent déjà dans Jupyter Notebook, mais ça fait tellement longtemps que je suis passé à JupyterLab que ça se trouve, euh... il voilà, n'y a rien de neuf en fait. Donc euh... d'abord la réduction des cellules. Euh, donc en fait il y a une barre bleue à, sur la gauche des, de chaque cellule, et on, en cliquant dessus on peut réduire la, la cellule. Donc On peut faire ça sur l'entrée, les, les, la sortie, le, le markdown. Donc C'est quand même assez pratique quand on a, quand on a envie d'avoir quelque chose de plus lisible. Voilà. Euh, on peut aussi déplacer les cellules à souris. Donc Ça, ça peut être utile, mais moi j'avoue que je ne l'utilise pas tellement. C'est avec les, les, tous les raccourcis, euh, clavier X pour couper, V pour coller, etc. Enfin, ça marche, je trouve que ça marche mieux comme ça qu'avec la souris. Et aussi, vous pouvez avoir plusieurs vues du même document. Donc là, juste un clic droit dans le, euh, dans le, en haut dans l'onglet. Et vous pouvez ouvrir une nouvelle vue du même document. Donc, éditer, euh, enfin, avoir deux vues différentes pour éditer en fait le même document. Donc là, c'est un exemple où euh, j'ajoute euh, voilà, un, euh, oui, un, un espace et le supprimer sur l'autre vue. Fin. Et un truc qui est vraiment super, super bien aussi, c'est la possibilité d'ouvrir plusieurs types de fichiers par défaut dans JupyterLab, les manipuler dans son espace de travail, se faire un tableau de bord euh, bah, très, très propre. Donc on peut ouvrir des images, des fichiers JSON, des fichiers CSV, et aussi du HTML. Et il euh, y a aussi la possibilité de prévisualiser le rendu de certains types de fichiers. Donc par exemple là c'est un fichier markdown, et juste à faire un clic droit, show preview et euh, j'ai euh, la, la preview qui se met sur le côté et je peux euh, en temps réel euh, écrire le markdown et ça, ça affiche le, le rendu sur le côté. Donc ça c'est super pratique. Il y a la même chose aussi, on peut faire la même chose avec les fichiers tech et je vais montrer un peu comment ça se passe. Il y a besoin d'une extension pour ça. Et enfin, donc, la personnalisation de l'espace de travail, j'ai déjà pu un peu le dire, mais on peut facilement créer donc, un dashboard bien, bien pratique avec donc, un terminal, un un notebook, des images, un fichier JSON, euh, voilà. C'est super facile à utiliser, on peut faire tout ce qu'on veut, et donc c'est vraiment super pratique ça. Et enfin, donc, euh, pour finir cette partie, il y a une nouvelle façon d'intégrer les, les extensions dans JupyterLab. Donc on pouvait déjà euh, ajouter des extensions dans, dans Jupyter Notebook, mais là c'est encore plus au cœur de, de JupyterLab, donc c'est une citation de la doc que j'ai mis ici, donc fondamentalement JupyterLab a été pensé en tant qu'environnement extensible, voilà, apparemment, même certaines parties de JupyterLab sont de, de simples extensions, donc ils euh, ne diffèrent pas de, des extensions non officielles que n'importe qui ici pourrait, euh, pourrait créer. Et donc, les extensions, sont des paquets npm qui sont à installer. Donc, là j'ai mis le lien vers le euh, npmjs avec euh, toutes celles qui ont le tag Jupyter Extension. Donc on verra, euh, on peut, euh, Ça fait un beau panaché de tout ce qui est possible avec euh, en extension. Et donc euh, comment on les installe donc, y a, une première manière, c'est de passer par la ligne de commande. Donc, généralement, tout ça, c'est inscrit dans les README des, pro des, des projets. Euh, mais en gros, c'est euh, principalement un JupyterLab Extension install, l'extension. Et euh, potentiellement, il y a besoin d'installer euh, quelque chose avec pip et aussi de rendre euh, visible avec le Server Extension Enable. Et l'autre manière d'installer, qui est, un peu, est encore expérimental c'est euh, d'ajouter le, le manager d'extension sur le panneau latéral. c'est dans l'onglet settings, dans la barre de menu, on peut cocher, la, cocher bah, le fait de mettre ça en route. Et donc le manager, là maintenant, il apparaît dans le panneau latéral. Donc ça donne accès aux extensions qui sont déjà installées, pour les désinstaller les désactiver. Et il y a même aussi une barre de recherche pour trouver ces extensions préférées, ajouter de nouvelles fonctionnalités, rajouter des choix pour la personnalisation, donc euh, un nouveau thème, donc là c'est un thème sombre et un thème clair aussi par défaut. Euh, on peut rajouter des nouveaux thèmes, on peut rajouter des thèmes pour le, les cellules de code. Euh, voilà, il euh, y a vraiment du stock. Et il faut aussi savoir, oui, donc faut faire un rebuild pour que l'installation se passe. Donc il faut parfois faire un refresh de la page et, et comme ça, ça l'extension sera bien installée. Et aussi, donc, il y a des extensions que, si, enfin, qui existent sur Jupyter Notebook, mais qui ne sont pas encore portées vers Jupyter Lab. Dans mon cas, c'était euh, Rise. Euh, donc pour faire des présentations, euh, ce n'est pas encore porté sur Jupyter Lab, mais c'est prévu que ce soit inclus dans Jupyter Lab. Donc il faut juste être un peu patient pendant la période de transition. Okay, donc maintenant la dernière partie, un peu mon utilisation de JupyterLab et de Jupyter Notebook. Donc ce sont des choses que j'ai faites avec JupyterLab, mais bon il y a une bonne partie des choses qui sont possibles aussi avec euh, Jupyter Notebook. En fait à part les deux premiers exemples tout est déjà possible avec euh, Jupyter Notebook. Okay, donc le premier exemple c'est euh, l'édition LaTeX. Donc qui connaît euh, LaTeX, voilà. qui connaît Overleaf donc un peu moins de monde. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ni l'un ni l'autre, LaTeX c'est un langage qui permet l'édition de documents, donc c'est vraiment très utilisé dans le monde scientifique pour éditer des rapports, des articles. Et Overleaf c'est une solution en ligne qui permet d'éditer un fichier LaTeX et d'avoir son rendu automatiquement euh, sur le côté sans avoir à compiler soi-même. Et en fait il existe une extension euh, JupyterLab LaTeX qui permet d'atteindre quelque chose de vraiment similaire à Overleaf, donc sans toutes les contraintes d'Overleaf, de, de limitation de nombre de sites de projets, de nombre, de nombre de tailles de fichiers, etc. Donc il y a juste besoin de Python 3.6 et donc euh, l'extension, euh, j'ai mis l'extension ici, il faut installer un petit paquet et après ça, ça roule tout seul. Et donc l'exemple ici, euh, c'est euh, une fois que c'est installé, on peut prévisualiser directement nos, nos modifications à chaque sauvegarde du fichier. Voilà, juste après aussi, euh, par défaut c'est Xelatech qui est utilisé pour, rendre, pour faire le, le, le rendu et tech. et si c'est pas installé il faut configurer ça, Mais ouais, c'est rien de, rien de méchant. Avec Overleaf, il y a aussi une intégration avec Git, et ça tombe bien, il y a aussi une extension Git dans, dans JupyterLab, donc euh, on peut en fait au final faire vraiment un, un environnement très similaire. Donc il manque juste un correcteur orthographique et une meilleure autocomplétion pour que ce soit vraiment plus, plus pratique. Ensuite, donc, il y a la visualisation de, de cartes, donc là c'est avec, euh, il faut installer deux extensions, il faut bien les installer une après l'autre. J'ai essayé des fois d'installer de les, les deux, le rebuild qu'à la fin, et ça n'a pas tout, tout, tout de suite marché. Donc installer les bien l'une après l'autre et avec euh, un pipe aussi de IP leaflet. Et donc après ça, vous pouvez euh, avoir vos, vos cartes directement dans le, dans le notebook et vous pouvez interagir. Donc là ici, j'ai mis le sur le, bah, le lieu de la conférence. Voilà. On peut rajouter des marqueurs, on peut, rajouter, on peut faire des, des circuits, des, des routes. Euh, voilà. c'est super, Donc ça peut être sympa. Euh, donc, il y a aussi la, les présentations avec euh, reveal.js, donc c'est euh, la même. Euh, ça a été déjà dans le, le cas dans Jupyter Notebook. Donc là en fait pour ça il y a juste besoin de la librairie NB Convert qui est installée automatiquement quand on installe euh, JupyterLab. Euh, donc voilà, vous pouvez convertir votre notebook en présentation. Donc il y a des diapos comme ce que j'ai ce que j'utilise en ce moment en fait. Et j'ai découvert ça pendant que je faisais cette, la préparation de cette conf. Donc voilà. Donc si vous trouvez ça beau, bah, utilisez-le. Si vous trouvez ça pas très beau, bah, modifiez le CSS et ce sera tout de suite euh, plus joli. Donc voilà, pour que ça fonctionne bien, ouais, j'ai dû un peu chercher dans la doc. Donc là je mets les commandes ici, je ne vais pas les détailler, mais. Vous pourrez vous y retrouver avec. Euh, et enfin, euh, avant-dernier euh, avant point, donc la documentation avec euh, NB Sphinx. C'est pareil, il euh, y a NB Convert qui est déjà installé, mais on peut aussi ajouter NB Sphinx pour en fait, utiliser ses notebooks directement euh, dans sa doc et ajouter euh, du, euh, bah, du HTML dans sa doc. Sphinx, c'est l'outil qui est en fait le plus courant pour la documentation en Python, je pense. Donc il existe nbsphinx pour inclure les notebooks, Donc, il faut juste bah, pip install NB Sphinx, euh, rajouter nbsphinx comme extension dans Sphinx, et après on peut utiliser ces notebooks comme n'importe quel fichier RST dans sa dans doc. Et enfin aussi on peut créer ces notebooks de manière programmatique, avec nbformat. Donc en fait, on peut s'amuser à créer des, des, des notebooks euh, gabarits, des templates. Et euh, donc moi, mon, mon cas d'utilisation, c'était faire des expériences numériques. Donc Des fois, je voulais juste faire varier, euh, varier des paramètres dans mes simulations. Et euh, donc j'avais besoin juste d'une fonction, j'ai défini une fonction avec euh, donc le, le gabarit qui me permettait de définir le, les cellules d'entrée, les cellules de texte, etc. Et j'avais juste après donc, à utiliser cette fonction, ça me créait mes notebooks à la volée en quelques... Bah, même en quelques secondes, enfin, je voulais en créer euh, plusieurs centaines. Et il y avait juste après à les faire tourner, c'était euh, forcément enfin, super pratique. Et Netflix va encore plus loin que ça, donc il y a, y a, j'ai mis le lien ici sur un article, où ils font des... enfin Vraiment, ils utilisent le, le notebook pour donner accès aux données, euh, faire de l'analyse. Donc ils font des, des gabarits, un peu comme j'ai fait moi aussi, et aussi même pour faire de, de la planification de, de tâches euh, à tourner. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble ici. j'ai montré un exemple. Enfin c'est un exemple de. c'est à partir de. Donc voilà. le, la cellule de, de. Juste avec ça, je peux réussir à créer donc là deux notebooks. Et euh, donc après, donc je peux les, les, les ouvrir, les lancer. On peut faire passer des, des variables dans, le, dans le, le code, dans les cellules de code et dans les cellules de texte. Donc, vraiment, ça simplifie euh, la création de notebooks similaires. Donc, quand on a un workflow bien précis et qu'on veut euh, des fois changer juste deux trois petites choses, c'est super pratique. Et comme ça, on évite aussi les erreurs quand on recopie, on change, etc. Donc, voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Donc, il y a plein de, plein de petites choses super utiles dans Jupiter, euh, dans le, bah, le projet de Jupyter en général. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses que je n'ai pas encore vraiment eu le temps de bien essayer, mais je sais que super, ça a l'air super cool. Donc il y a IPWidget pour rajouter des boutons, des, des cases à cocher, des, des sliders, enfin, il y a plein de, de trucs sympas. Euh, BQPlot pour faire des graphiques euh, interactifs. Euh, JupyterHub pour donner accès à des serveurs de notebooks à ses équipes, donc des étudiants, des chercheurs, des collègues. Euh, voilà pour transformer les notebooks en applications web. Et donc après, il y en a plein d'autres, j'oublie. Donc bah, là-dessus, je vais, voilà. Merci de votre attention, n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà, merci. j'ai un cas très précis, et je dois savoir si, as, si tu as si as essayé de le faire. Euh, C'est d'activer enfin, un sur Jupiter. Je crois qu'en fait, là j'ai un peu testé... Là, c oui, la question. Donc euh, la, la question c'est euh, avoir un linter qui marche sur toutes les cellules dans le, dans le notebook, c'est ça euh, Donc là il y a des extensions, j'ai vu ça euh, bah, justement ces derniers jours. Il y a une, une extension pour ça, donc c'est... Euh code formateur, JupyterLab euh, code formateur. Donc il y a une extension qui fait ça et a priori je pense que ça fait vraiment le, le, lin, le, le linting. Donc il y, y a Black et il y en a d'autres aussi en euh, Python. Il n'y a pas que ça. Mais ouais, ça existe. Une autre question Je pense que ça c'est JupyterHub qui est ici et euh, je pense que c'est vraiment le, le cas d'usage. Euh, oui. donc, donc là il y a le lien pour le, la page GitHub mais je pense que ça va être ça. Je ne l'ai jamais utilisé mais oui. <rire> ah, ça justement le jeu. Ah, oui, <rire> donc est-ce que euh, on a euh, est-ce qu'il y a une bonne documentation pour l'interfaçage de Lab avec JupyterHub euh, bah Ça justement, je ne sais pas, je n'ai jamais euh, eu à le rencontrer. Oui. Donc, oui, donc la réponse c'est bah, apparemment c'est super simple et donc ça se fait bien. Oui. Euh, donc la question oui, euh, est est-ce qu'il y a besoin euh, d'avoir un éditeur externe? Euh, en fait on peut choisir c'est. Il y, a, il y a un setting où on peut, euh, on peut paramétrer, utiliser euh, IMAX, euh, Vim ou quoi, les, dans les cellules d'édition. Donc tous les raccourcis qu'on a l'habitude d'utiliser, où il y a Sublime Text aussi. Et je pense que justement ça fait partie des extensions qui sont, euh, qui sont possibles. notre question. Oui. Ouais, euh, donc euh, Est-ce qu'on peut partager tout un environnement avec euh, le, le notebook euh, Ça, j'avoue, je n'ai jamais, euh, jamais trop cherché, donc ouais, je ne peux, peux pas répondre. Oui. Pour, pour répondre, par exemple, il y a Binder qui propose tester Jupyter sur Internet, donc c'est déjà installé. Euh, ouais. donc, euh, la, la, la réponse, c'est il y a Binder qui existe et on peut faire ça en ligne. Ok. Guix Je pense que je vais laisser le temps au prochain présentateur de s'installer, donc bah, merci.